Dieu, que le Seigneur a choisi pour cet après-midi. Nous allons acclamer pour la volonté, pour la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia Amen. J'avais dit, je parle d'un thème qui est très important qui nous parle de la promesse J'avais dit, si tu peux venir accompagner aujourd'hui avec quelqu'un et moi je vais prier et veut que qu'on allait oublier parce que nous vivons souvent dans stress de la vie. Et des fois des choses très importantes, souvent nous les mettons à côté. Nous devons savoir une chose. À chaque fois Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Nous devons profiter dans cette occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Oh, Alléluia. Amen. On les laisse encore pour le dimanche prochain. Si tu peux venir à compagnie. et moi j'ai prié. Je ne sais pas si j'aurai combien de dimanches pour cette. Mais profiter que tu puisses avoir une autre promesse de la part de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, il le réalise. Amen. Amen. Si tu me crois, si tu crois en mon Dieu, tu ne vas pas oublier cette semaine. Nous parlons entre les promesses et l'accomplissement. Le dimanche passé, j'avais dit, attends que tout enfant des dieux nous avons au moins plus de 3000 promesses dans la Bible qui est promise pour nous. Et Dieu a promis à ses enfants. Et si nous sortons dans la Bible, chacun de nous peut être comme nous sommes là, nous avons une promesse. Quelqu'un m'avait promis quelque chose. Un ami ou une amie m'avait promis quelque chose. Mais c'est là. Prend encore du temps pour se réaliser. Et dimanche passé, j'avais dit une chose. Souvent, nous oublions que lorsque la promesse est donnée, jusqu'au temps de la réalisation de la promesse, il y a un espace. Et dans cet espace-là, tout peut arriver. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un peut te faire une promesse, une promesse plutôt, mais cela peut prendre beaucoup de temps. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui disent « Cette personne-là m'avait promis quelque chose et jusqu'à aujourd'hui, il ne le fait jamais. » Souvent, nous disons « Il ne le fera jamais parce que c'est un aventurier. » Mais peut-être donc, le cœur de cette personne vraiment tenu. il faut que je réalise cette promesse mais le problème ce n'est pas la réalisation le problème c'est l'espace qu'est-ce qui se passe pour que cette personne ne puisse pas réaliser la promesse or la promesse que la personne t'avait donnée si cela se réalise toi tu seras vraiment béni Amen Alléluia Amen. On avait lu dans les livres de Psaume, chapitre 119, au verset 49 et verset 50, là où la Bible dit David dit, Ta promesse me donne l'espérance. Et j'avais dit, lorsque nous recevons une promesse, lorsqu'on nous donne une promesse, nous avons l'espérance, nous espérons que la chose elle, se réalise. Et je suis allé à dire encore que la promesse console les cœurs brisés. Une personne qui a des problèmes, qui a des soucis, surtout si tu as les soucis de l'argent, et que tu cherches par tous les moyens, tu ne trouves pas. Tu vois quelqu'un venir te promettre, je te donnerai l'argent. Là, tu verras, ces jours-là, tu ne vas plus commencer à beaucoup penser. Mais tu vas maintenant commencer à penser à la promesse que la personne t'avait donnée. C'est-à-dire un cœur qui est brisé. Lorsqu'il reçoit la promesse, ce cœur-là sera consolé. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas à dormir. On me combat beaucoup. Tu vois Dieu venir te visiter en te disant que, écoutez, je vais te défendre. Je serai avec toi ton cœur sera consolé parce qu'il y a une promesse qui est tombée. David a dit encore, psaume 119, verset 58, il a dit, ta promesse s'aimerait la vie. Cela veut dire qu'une promesse peut rendre encore la personne en vie. J'avais dit le dimanche passé. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais ils ont déjà perdu la tête. Trop de problèmes. Tu les verras dans le bus, dans le métro, ils parlent et tout ça. Tu penses qu'il a mis des écouteurs, il parle avec quelqu'un, qui qu'il a des problèmes. Il est dépassé par des problèmes. Mais lorsque... Dieu lui donne une promesse la personne va prendre l'équilibre de sa vie pourquoi pas, Parce il y a une parole qui est sortie et cette personne il va plus s'appuyer à ses problèmes mais il va commencer à se prier dans cette promesse là mais c'est pas ça ce que nous, nous voulons parler mais nous voulons parler maintenant l'espace là l'espace que nous ignorons souvent. Les promesses et les accomplissements. Ou la promesse et l'accomplissement. Cet espace-là. J'avais dit dans cet espace-là tout peut arriver. Tu peux mourir sans pourtant vivre la promesse. La promesse peut être prolongée. Mais toi tu continues à souffrir. Les diables peuvent venir te voler la promesse. Or la promesse était pour toi. Tu continues à souffrir. Et une autre chose, j'avais dit, tu devais te combattre. Tu sais, il y a des personnes dans la vie, pour qu'ils puissent gagner un peu d'argent, il faut assez battre un complice. Pour qu'ils puissent se faire réaliser un projet. Tu vois, cette personne, il va beaucoup souffrir pour qu'il puisse réaliser ce projet qu'il a. À chaque fois, qu'il faire quelque chose, il faut qu'il prie beaucoup. Il y a des personnes comme ça. S'il ne peut pas, il ne va pas réussir. Et il y a des promesses comme ça. Tu vois, la promesse est là, mais il y a des combats, des combats, des combats. Mais si tu ne sais pas combattre, tu verras, la promesse est là, mais toi, tu continues à souffrir. Alléluia. Ah. J'avais dit, il y a une promesse, j'aimerais bien qu'on lise la Bible. Jean chapitre 14, 1 à 3. Il y a une promesse que nous tous. Nous devons Nous devons veiller sur ça. Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quest ce qui s'est passé, passé. Du jour au lendemain. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. J'avais dit le dimanche passé, moi je viens à l'église, j'ai pris Dieu, parce qu'il y a une promesse qu'il avait donnée. Je ne prie pas Dieu pour que je sois premièrement béni. Je ne prie pas Dieu pour avoir d'abord l'argent. Je ne prie pas Dieu pour avoir d'abord le matériel. Parce que toutes ces choses, un jour ça passera. Toutes ces choses, un jour ça va rester. Je peux tuer mon corps pour chercher l'argent. Je peux tuer mon corps pour avoir des biens matériels dans cette vie. Mais sache-le très bien, dit Hébreu chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient le jugement Quand il sera jugé, qui sera où Jésus a dit, je m'en vais préparer une place. Là où moi je suis. Vous y soyez aussi. Mais ben, écoutez une chose, dans cette promesse, j'avais dit le dimanche passé, beaucoup d'entre nous seront surpris. Je viens à l'église, mais les jours de l'enlèvement, je vois que Jésus restait tout seul. J'ai pris Dieu, mais les jours de l'enlèvement, je suis surpris. Je ne suis pas parti, parce que je n'ai pas veillé sur la promesse que Jésus avait donnée. Jésus n'a pas donné la promesse par sentiment. Je vous avais dit le dimanche passé, il y a des hommes. Lui-même, pour avoir 200 dollars, c'est un problème. Mais il va promettre une fille ou une jeune fille 250 dollars. Lui-même, 200, c'est un problème. Mais il te promet 250. Quand est-ce qu'il va te les donner? C'est une histoire. C'est-à-dire, il t'a donné la promesse, mais cette promesse là ça va se réaliser jamais mm -hmm. Jésus a donné la promesse peu importe l'air, peu importe les, allez, peu importe les jours, mm. peu importe les temps mm. mais la promesse qu'il avait donnée Amen. il va l'accomplir c'est ça la différence yes. vous savez je peux dire le danger de cette promesse mm. parce que dans cette promesse il n'y a pas la date il n'y a pas les jours, il n'y a pas l'air. Donc je suis interpellé à être prêt tous les jours et chaque seconde. Amen. Peu importe ce qui peut arriver. Mais j'avais dit, au jour d'aujourd'hui, nous avons élevé Covid-19. Mais il y a des personnes qui meurent sans pourtant être malades. Quelqu'un m'a appelé, il a dit J'ai perdu mon, mon frère. Il dormait, mais il n'est pas réveillé. Mais il avait quoi? Non, mais il n'avait rien. Hier, on était avec lui. Mais écoutez, Dieu peut permettre la mort à n'importe quel moment. Mais j'avais dit, la promesse est une parole. Pour que la promesse arrive chez toi, c'est une parole qui va sortir. Et cette parole doit être réalisée. à tant qu'un homme intelligent, sage, tu dois veiller chaque jour à cette parole-là. Mmh, mmh. Vous savez ce que 2 Corinthiens chapitre 7, 1 a dit. Apôtre Paul a dit ceci aux Corinthiens Ayant de telles promesses, nous devons marcher. Dans la pireté Nous devons marcher dans la crainte Nous devons marcher dans la sanctification Pourquoi Parce que cette promesse Est tellement grande Cette promesse Ça va se réaliser un jour Frère Veillons Sortons de la distraction de ce monde Veillons Sortons de la distraction de chercher tout dans ce monde Veillons au bout d'un moment les désirs de la vie nous font croire que nous sommes des immortels les désirs de la vie nous font croire que nous sommes des, des, des personnes qui vont rester toute une vie dans cette terre frère, un jour je vais passer un jour tu passeras le problème c'est quoi la promesse est là mais la suite de ton passé ça sera quoi Jésus a dit ceci. Si ce n'était pas le cas, si la place n'était pas préparée, je n'allais pas vous donner la promesse. C'est bien d'avoir tout dans ce monde. C'est bien d'avoir une belle voiture, un bon travail. C'est bien de voir que je suis plus que les autres, je gagne plus que les autres. Mais un jour, un jour, la mort sera là. Voilà pourquoi, frère, le dimanche passé, j'avais dit je vais parler de beaucoup de promesses. Mais la première promesse que j'aimerais bien parler au jour d'aujourd'hui, frère, l'espace de la promesse et de la réalisation de cette promesse que Jésus a donnée il y a plein de choses enfin, tu peux tomber mais quand tu tombes ne reste pas par terre relève-toi continue à marcher est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen même quand tu tombes les gens commencent à se moquer de toi ne regarde jamais les gens regarde celui qui est mort sur la croix pour toi il a besoin de ta vie il est témoin pour que toi, tu ne perds pas un jour. Amen. Et prends ce décourage-là en disant que je suis tombé. Je ne peux pas rester dans cette position. Je vais me relever et je vais continuer mon chemin. J'ai apôtre Paul a dit ceci, je cours, ah. je cours, ah. mais je ne cours pas en vain. Mm -hmm. Je cours pour remporter un prix. Ah. Quel est le prix que l'apôtre Paul va remporter c'est la promesse que Jésus avait donnée. C'est la promesse. Nous sommes dans un monde où il y a plein de choses. Au jour d'aujourd'hui, les gens abandonnent la foi si facilement. Au jour d'aujourd'hui, les gens deviennent si faciles, faibles dans la prière et dans le pour lire la Bible. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de fréquenter une église pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui concerne la spiritualité de la vie d'une personne est devenu très compliqué et très difficile. Mais nous oublions, il y a une personne qui est éternelle. C'est Dieu. Toi, tu n'es pas éternel. Ton corps que tu portes, il n'est pas éternel jour ça passera prenons garde parce que jésus revient bientôt Amen. Amen. je vais parler d'une chose aujourd'hui pendant la promesse et la réalisation le dimanche passé, j'avais dit, la mort peut nous surprendre. La mort peut nous surprendre. Souvent, nous Nous avons peur de la mort. Peu importe. Tu peux avoir peur de la mort, mais si la trompette sonne, Dieu dit que c'est ton jour, enfin, tu partiras. Tu partiras, tu partiras. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je me souviens, une fois on est allé à l'aéroport. Il y avait une sœur qui était arrêtée là-bas. On devait la refouler. Quand je suis entré, commencer à, à parler avec elle, Dieu me parle directement cette fille, elle va, elle va partir. Je l'ai la, je regardée, vu sa situation et la situation de sa famille, il y a des larmes qui étaient coulées dans mes yeux. Elle m'a demandé pourquoi pasteur tu pleures, tu ne lui dis rien. Je suis sorti. Le lendemain, j'étais au travail. Il a appelé ses amis, appelé pasteur, appelé pasteur. Elle dit même si on m'appelle, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire La mort, quand il est là, il n'y a personne. Il y a des situations. Il n'y a personne qui peut te défendre. Tu sais pourquoi la lettre est écrite en bas, il y a une signature. Une fois qu'on signe, il est tamponné par Dieu même. Personne ne peut changer la situation. Amen. Écoutez, voilà pourquoi les temps que nous sommes, les temps de la prépa préparation, c'est maintenant que toi tu vas te préparer, que moi je vais me préparer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez, dans les promesses, dans l'espace de la promesse, il y a une chose qui est très importante qui peut arrêter, que la promesse que tu ne puisses pas vivre la promesse c'est aussi la mort mais écoutez, écoutez je ne veux pas vous traumatiser sur la mort mais je peux vous dire une chose il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré la mort qui ne sont pas en vie aujourd'hui non parce que Dieu a voulu cela mais Dieu a permis cela parce que c'est eux-mêmes qui ont ouvert les portes de la mort Il y a des choses. Nous avons la volonté permissive de Dieu. Où l'homme est possédé Dieu à permis que la chose arrive. Et nous avons la volonté parfaite de Dieu. Où Dieu lui-même décide un problème, ça va se réaliser. Et beaucoup de personnes, oui, c'est vrai. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie si l'éternel et Dieu ne le permet pas. Tout ce qui arrive dans nos vies, écoutez, regardons la vie de Job. Job était un homme intègre. Job, il aimait beaucoup Dieu. Job était un homme irréprochable. Il craignait Dieu. Mais en ce jour-là, Dieu a permis. Dieu avait permis. Vous n'avez jamais attendu. Oh, cet homme avait vraiment toute une vie devant lui cet homme elle devait faire des grandes choses mais pourquoi il est mort vous savez pourquoi il est mort il y a plusieurs raisons que Dieu peut permettre la mort dans nos vies il y a plusieurs raisons que Dieu peut laisser la porte de la mort puisse être ouverte je vais vous dire une chose celui qui a trouvé cela, il peut nous lire. Exode chapitre 3, 7 et à 11. Je vais commencer par là. Lisez-moi la Bible si tu as trouvé. On n'a pas assez de temps. Exode chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel dit Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai attendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où, où le lait et le miel. Le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Itis, les Amoriens, les Phérésiens, les, les Éviens et les... Jubicien. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leurs font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers, vers les Pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, et les Israélites. 11. 7 à 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver les pharaons et pour faire sortir les Israélites d'Égypte Dieu dit, je avec toi. Voici pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un qui lit la Bible, tu vas comprendre. J'ai pris partie par partie. Si tu regardes ton livre de Genèse chapitre 15 et 13 à 14, tu verras, Dieu va appeler Abraham en lui disant que ta descendance sera dans un pays étranger. Ils souffront pendant 400 ans. Et moi, l'Éternel est Dieu, je vais leur sortir. Ça, c'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Lorsque Dieu a donné promesse à Abraham, le peuple d'Israël Vont se retrouver maintenant en Égypte. Ils étaient dans l'esclavagisme parce qu'ils faisaient des travaux très forcés. Mais ces peuples, ils avaient une promesse. Une promesse qui venait de l'ère française qui est Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces peuple avaient une promesse. Mais Dieu devait utiliser une personne pour pouvoir réaliser cette promesse dans la vie d'Israël. Dieu a tourné et il a choisi un homme. Cet homme, il va s'appeler Moïse. Dieu lui donne maintenant une mission. Moïse n'avait pas d'abord la, la promesse de Dieu. C'est pas, qu'il est dans la descendance d'Abraham. Il faisait partie de la promesse. Mais Dieu ne lui a pas donné la promesse directement. Mais il lui avait donné d'abord une mission en lui disant ceci, va, alléluia, Amen. oh alléluia, Amen. Amen. super à témoin, très, très bien plutôt, Dieu dira à Moïse, va, fais sortir les enfants d'Israël, en Égypte, pourquoi, parce que, j'ai entendu les récits, Israël en Égypte, Il souffrait. Il faisait des travaux forcés. Mais ces hommes, ces peuples, il avait une promesse venant de Dieu. Moïse va dire à Dieu C'est moi qui va faire sortir ces peuples. Non, mais Seigneur, je ne peux pas. Dieu maintenant va donner la promesse à Moïse. Il lui dira que moi, Dieu, J'essaierai avec, hein, toi. Frère, enfin, écoutez, Dieu avait déjà tout dit à Moïse, il avait tout donné. Tu peux manquer l'argent, mais lorsque tu as Dieu, tu as l'argent. Tu peux manquer la vie ou la force. Lorsque tu as Dieu, tu as toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, nous cherchons plus le matériel, mais nous ne cherchons pas la personne qui donne le matériel. C'est ça les problématique des enfants de Dieu. Nous avons le temps de se donner corps et homme et esprit aux oh, choses périssables, mais on n'a pas le temps à ah, celui qui donne la facilité d'avoir toutes ces choses-là. Dieu va commencer maintenant à marcher avec Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Frère, tu verras, s'il y a une personne qui avait une connexion directe avec Dieu dans la Bible, c'était Moïse. S'il y a une personne qui parlait avec Dieu comme un ami, c'était Moïse. S'il y a une personne, lorsqu'il s'énerve, Dieu va écouter sa voix, c'était Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un jeune homme un homme qui était comme ça, Dieu l'a appelé, il lui a donné une mission, et il avait accepté, lorsqu'il a accepté, Dieu lui a dit, écoutez, je serai tout le temps avec toi, je serai tout le temps avec toi, quand tu manges, je suis là, quand tu dors, je suis là, quand tu fais n'importe quelle chose, je suis là. Voilà pourquoi tu verras, la parcours à Moïse, Israël peut pécher, Moïse va se tenir devant bon Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit? Pourquoi tu veux détruire ces peuple ?»« Ces gens-là de l'Égypte, ils vont dire quoi? Si c'est comme ça, et c'est mon nom dans ces livres-là, dans les livres de souvenirs. Frère, Dieu va changer la décision à cause de Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une alliance Il y avait une complicité Dieu lui avait promis Et Dieu ne pouvait pas régner sa promesse Amen. Moïse a marché avec Dieu Moïse était tout le temps avec Dieu Mais écoutez une chose Dieu peut être ton ami Mais Dieu n'est pas vraiment, vraiment, vraiment ton ami tu peux dire amen. amen. Dieu peut avoir la complicité avec toi, mais Dieu ne peut pas vraiment, vraiment, vraiment avoir la complicité avec toi. Cela veut dire, Dieu peut être ton ami, mais il ne te permet pas de lui manquer du respect. Dieu peut avoir la complicité avec toi, mais il ne te permet pas de lui déplacer des mots. Parce que il ne partage pas sa gloire. Lorsqu'il dit un mot, il reste fidèle à ces mots. Dieu, c'est un Dieu des principes. Amen. Amen. Mais il aime bien l'amitié. Lorsque tu ouvres son cœur, il va venir, il va entrer. Tu seras vraiment son ami. Mais il n'aime pas des gens qui profitent de lui. Quand Dieu est venu vers toi, nous avons l'ingrat, au profité nous au comment manquer respect, au comment ça m'a cambriolé en se prenant à Il va te faire voir que c'est moi. Je ne suis pas parce que toi tu veux es, mais toi tu es parce que moi je suis. Amen. Amen. regarde. Au travers de Moïse. Égypte a subi les diplômes. Au travers de Moïse, Pharaon a vu que le Dieu d'Israël, il existe. Parce qu'il y avait, avait déjà un homme. Il y avait déjà un homme. Soyez avec moi. Alléluia. N'entrez pas dans la distraction. un homme et Dieu a voulu utiliser cet homme là mais comme bon Dieu comme Dieu n'aime pas n'aime pas que le personne puisse déconner la Bible nous dit ceci un jour le peuple d'Israël était au bout ce peuple qui avait une promesse tellement grande. Une promesse qui devait changer leur situation. Une promesse qui devait changer leur parcours. J'ai dira à Moïse Mais pourquoi ce peuple mire, mire contre moi Pourquoi ce peuple se comporte de telle manière Frère et chose, il y a des personnes que Dieu a permis la mort dans leur vie à cause de leur comportement. Dieu t'a donné une promesse. Dieu t'a laissé ici. Tu as pris ta décision tout seul. Tu vas faire des choses comme toi tu veux. Et là où tu étais parti, Dieu n'est pas parti avec toi. Tu es allé raconter des tragédies. Et cette tragédie-là a poussé Dieu de dire oui à la porte de la mort. Alléluia. Frère, écoutez, tu peux avoir une grande promesse dans tes mains. Si tu ne sais pas veiller, si tu ne sais pas se comporter envers Dieu, écoutez, tu peux te détruire tout seul. Ta as peut être détruit tout seul les choses que Dieu t'a dit un jour ou t'avais dit un jour frère tu ne pourras pas vivre cela tu sais pourquoi? parce que là où Dieu te voyait le comportement où Dieu attendait de toi tu avais changé cela Israël écoutait commencé à venir contre Dieu. Frère, j'ai lu la Bible et j'ai dit, l'homme n'a jamais été rassasié. Israël est-ce qu'il vous a frère? Israël est-ce qu'il a Et qui Il okay. a Mais Israël, il a voulu avoir plus. Et si tu as vu, tu qui? Et ça là qui voter Parce qu'ils marchaient avec Moïse et ils étaient libres. En Égypte, peut-être qu'ils avaient l'air Il y a l'air e, Tu verras que les travaux forcés vont augmenter y Mais là, ils faisaient que le marche. Dieu donnait quoi à manger. Dieu donnait quoi à boire. Frère. Tu peux avoir une promesse à cause de tes mauvaises ambitions. Tu vas aller chercher la mort quelque part. Or, tu n'es pas une personne qui manque la promesse de Dieu en toi. L'essentiel de se comporter est d'écouter Dieu. L'essentiel de se comporter est d'attendre le temps de Dieu. Dieu te bénira au temps convenable. « Frère, t'as jamais entendu ?»« Ça t'est jamais arrivé où vous étiez avec un ami. »« Vous faisiez peut-être quelque chose qui était tranquille. »« Vous gagnez petit à petit. »« Et cet ami-là, non, non, non, il ne voulait pas ça. »« Peut-être lui, il gagne plus que toi. »« Mais il a voulu précipiter des choses pour pouvoir gagner plus. » Mais le temps n'était pas encore là. Cet ami-là, il avait trouvé la mort. Mais pourquoi Dieu, Dieu n'a pas protégé cet homme Pourquoi Dieu n'a pas protégé cette sœur Cette sœur aimait beaucoup Dieu. Cette sœur priait beaucoup. Cette sœur craignait Dieu. Le problème, c'est quoi la chair n'a hein, pas resté toujours dans le pied de Dieu. Si tu lis la Bible, je pense dans les nombres, chapitre 14, à 27 à 30. Dieu va appeler Moïse. Il a dit Écoutez, ce peuple, ce peuple n'en plus rempli. La mort est venue parce que les comportements d'Israël n'étaient plus ce que Dieu attendait d'eux. n'était plus ce que Dieu voulait d'eux. Vous savez, Moïse encore, un homme qui était patient, un homme qui aimait Dieu à cause de même peuple. Moïse a perdu la patience. Dieu dira à Moïse, comme ce peuple a besoin de l'eau, tu vas rassembler les anciens. Au lieu de frapper les rochers, tu vas parler. Mes frères, écoutez. Ayons la patience. Frères, ayons la patience. Manque de la patience. Beaucoup ont connu la mort. Manque de la patience, Manque de la patience, manque nous avons de l'eau, nous Mais seulement que Dieu n'avait plus de choix, il avait permis que cela arrive. J'avais entendu un témoignage un jour d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il était tellement menacé a commencé à se comploter à contre cet homme-là. Il va utiliser une de cette personne. Et cet homme n'avait pas de patience. Et il joue, Un jour, quelqu'un est venu vers lui pour chercher des problèmes. Et il va s'approcher à cet homme-là. Aokanayé là l'amba à négcier. Cet homme-là n'avait plus de choix. Il a répliqué, il a commencé à tabasser la personne. Or c'était une porte qui avait ouvert pour Bakotabé va détruire. Quelques temps après, cet homme de Dieu-là, il était mort. Vous savez pourquoi En étant homme de Dieu, mais il a ouvert la porte et lui-même, il a trouvé la mort. Il y a la volonté permissive de Dieu où Dieu n'a pris le choix. Où Dieu n'a pris le choix ce n'est pas ce que lui il a voulu Mais la chose est arrivée Parce que toi-même tu as poussé la chose Jusqu'à ce que cela arrive mm -hmm. Écoutez quand Dieu a donné la promesse à Israël, Dieu n'a jamais voulu la mort d'Israël Quand Dieu a dit à Moïse Vas-y je serai toujours avec toi C'est toi qui vas faire sortir ce peuple Dieu n'a jamais pensé à dire à Moïse un jour que Regarde, quand on est loin. <rire> au côté de l'issue, tu es. Frère, l'église est au Au bénit, selon nous. Mais au liara, tu es. Tu vois, comme tu viens prier Dieu à l'église, tu as une promesse. Mais cette promesse est liée d'abord à ton comportement envers Dieu. Amen. Moïse, la façon dont il servait Dieu, peut-être toi, tu ne le sers pas comme ça. Moïse, la façon où il était attaché avec Dieu, peut-être toi, tu n'étais pas attaché comme ça ou tu n'es pas attaché comme ça. Regarde. La semaine à sept jours. Toi, tu lis la Bible, combien de fois dans ces sept jours-là? Alléluia. Amen. Deux fois, tu es là. ah le, la Bible est dans ton portable combien de fois tu ouvres Whatsapp euh, ou Messenger Comptez cela face à la Bible tu ouvres la Bible combien de fois au temple la nous à 4 moi je suis pas quatre, mais tout en train première chose qui vient dans ta tête je dois regarder les messages qui sont dans les WhatsApp. Snapper. L'on mm. a la tête, la couleur n'est pas. Mais vous voyez, ça va monter les lotins vers Sénie. Vers ce temps-là, Vous voyez, ça va monter. Écoutez, nous marchons. Avec la mort à côté de nous. La promesse que nous avons n'empêche pas la mort de nous frapper. Si tu veux vivre tout ce que Dieu t'a dit, tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ta marche sur cette terre. Dieu l'a prévu. Dieu n'a pas prévu la mort. Qui m'a pour quelqu'un. Dieu, lorsqu'il donne la vie à quelqu'un, tu dois grandir. Tu dois accomplir ta mission. Tu dois faire tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais frère, je vous avais dit le dimanche passé, Dieu a donné la promesse. La réalisation est là, dans cet espace et tout peut se perdre. Moi, nous finis à gêne. Avi avant boyé. Ah, Zabé, Dieu n'a rien fait. Mais seulement que les comportements, il y a moins d'ango. N'importe. Et maintenant, Ope se c'est n'importe quoi ça à ta T. Comme les diables hérissés, comme les diables cherchent à nous détruire, il va dire l'occasion est là. Ouais, s'il y a des personnes, ou s'il y a une personne au à côté à ma camoufle na muzoba à T'as mmh. la frère. Où vous pasteur, à mon pantalon, et ça se sur est à l'objet. A mon n'y à lobby. Mais ça me dit moment où il sait que dans tes principes, même les diables, il vient pour te toucher, il ne peut plus parler, il ne parlera pas. Il ne parlera pas. Lorsque tu as une alliance avec le diable, et cette alliance-là, elle, elle est en train de lier entre le diable et, et toi. Dieu n'a pas l'accès. S'il tente de mettre la main, le diable lui dira Tu as mis tes principes, hein Où Il y mon frère. J'ai dit souvent Dans tu le colo, tu t'as dans le deuxième, dans la gauche, dans la droite. Est-ce qu'il y a un hôtel qui est un hôtel qui est hôtel qui est un hôtel Pour est un Des qui est le on avait parlé hier soir. Il avait de bons projets en plus. Il avait dit que c'est Dieu lui a dit de faire ça. Aïe, puis ça qui a, qu'un dame a été mis à Salamou. Mais il y a un dame à Mais a Dieu peut te donner une promesse. Mais près dans l'espace de la réalisation, tu dois veiller de ta vie, tu dois veiller de ton comportement, tu dois écouter Dieu. Moïse, s'il avait écouté Dieu, Dieu lui a dit Moïse, ne frappe pas, parle seulement au rocher, l'eau va sortir. Mais Moïse manque à maîtrise. Ma ta patience, il était déjà au bout. Il a pris des bâtons pour, pour. Dieu a dit Moïse, malgré l'amitié que nous avions, Mais avons tu as péché ta vie. nous Va s'arrêter ici. Vous savez, j'avais vu ça trop dit encore avec Aaron. Ils étaient les deux personnes qui avaient la mission. Si tu lis la Bible, la Bible dit, Nzambé Aïe Moïse, L'Ongola Aaron na Montagne. Parce que Vous avez péché contre un Sa vie est arrêtée là. Il a pris le vêtement sacerdote d'Aaron. Il va donner à Eliaser son fils. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit. Et pas dans un irremplaçable à Zalaté. Et pas dans indispensable à Zalarethé car il y a un irremplaçable, car il y a un indispensable. Nous avons à peu qui remplacer n'importe qui. Si je te dire qu'il remplacer dans n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce que y Amen. la Nous Et le bien amour, ici. attaquez ta à la Est-ce que vous le parlez Amen. Amen. Bonjour, bueno. Anna le la ça pas. pas. terminé, ça vous a à -na -na au oh, salabisé, tiba, fière, qu'est-ce qu'il y Mais sous qu'il a dernière piste dernier à puisse mm -hmm. Faisons très attention. Dieu ne veut pas que tu puisses perdre ta vie un jour en disant qu'il y a un y à la promesse. Sites la promesse les mots que Dieu ou la, la promesse de Dieu t'avait donné commence à veiller. Moi j'ai toujours dit celui qui a la promesse de Dieu à ça le à Platon Maki. Platon Maki, il a toujours il fait toujours attention aux choses qu'il fait. Il sait que si je me connais trop fort moi qui suis loin dans 100 mètres, épuisé dans ma belleur, ça et pas souci. Peu importe le lieu, et quoi qu'il coûte la cimentière ou et quoi qu'il coûte à la damabeleve, moi qui suis épuisé et ça n'ennuie et pas souci. Quand tu comprendras que j'ai la promesse de Dieu, je dois marcher ainsi. C'est par là que tu verras la main de Dieu. Moïse a été attaché avec Dieu. Mais Moïse n'a pas vécu les promesses que Dieu lui a données. Moïse, il marchait avec Dieu. Mais Moïse n'a pas su voir ce que Dieu avait prévu pour Israël. C'est juste. Parce que, 1. Hein, les comportements de Moïse, nous avons passé de 2. Moïse. Il avait plus attiré l'attention. Et pas nous un bon ami, il y a un peu de respect, un qu'on a raté parce que c'était un ami. C'était un ami. Marchons, frère, Nous sommes à Zolinda. Tout marchait. Pour ne pas dire que nous sommes allés au mais nous sommes à copicité. Nous avons à la carte nous a dit que nous avons à Tu vois, toi, tu ne vas pas rester comme ça. Je vais te prendre et je vais te lever. Le monde, y verront que nous avons à la Cela peut arriver que toutes ces choses-là arrivent pas dans ta vie. Mais tu puisses partir si tu ne fais pas attention. Nous je ne veux pas perdre ce que tu as dit dans ma vie. Mais je veux que tu puisses m'aider de veiller. Je veux que tu puisses m'aider de veiller et de voir ce que tu as promis. Si tu peux maintenant fermer tes yeux et commencer à prier. Et commencer à prier en disant Seigneur. Des, des promesses que tu as promis dans ma vie que cela ne soit pas perdu que la mort ne soit pas une tragédie dans ma vie, mais je puisse marcher avec toi, que je puisse faire ta volonté, que je puisse faire ce que toi tu fais de moi et ta voix, commencé à prier maintenant au nom de Jésus commence à prier, alléluia commence à prier, commence à prier commence à prier, commence à prier, commence à prier. prie maintenant